L'espace et les satellites vous passionnent. Mais comment les satellites sont-ils conçus Comment volent-ils Comment communiquent-ils Et comment fonctionne leur réseau Toutes ces réponses, vous les trouverez dans ce cours des enseignants-chercheurs de trois écoles membres et associées de l'Institut Mines Télécom. Des vidéos pédagogiques, des démonstrations de matériel et des programmes de simulation vous guideront dans votre découverte du monde des communications par satellite. Des professionnels du domaine spatial partageront leur vocation pour ce secteur scientifique et technique. Avec ce cours, venez comprendre avec nous comment les objets situés à des milliers de kilomètres de la Terre nous aident à communiquer.